Good allez, aujourd'hui le lundi matin va finir et Moshe Michael Ben Alin Rachel. Si vous souhaitez vous, si vous dites une prochaine étude de contactez le 5 minutes éternel. Nous étudions ma Zain, ou Al-Khoven Oma Soucha Madam, mais si vous êtes chito Al-Khoven Oma Soucha Madam, béchad chez Amar, ani ishploni ben ploni, ben ishploni, meshachani ma nachach, al-animet, al-Khoven Oi Kiru, et si vous êtes chito. Une Mishnah commence. Al-Faditchko, qu'est-ce qui va se passer On continue à s'intéresser à savoir à partir de quand on peut se fonder qu'une personne meurt, jusqu'à la Mishnah d'Avet. On s'intéresse à savoir à partir de quel niveau on peut certifier qu'il est mort. D'accord On avait vu toutes sortes de situations. Est-ce que ça suffit de voir qu'il était agonisant Est-ce que oui Est-ce que non Après, dans la Mishnah d'Alette, on a commencé à voir à partir. Est-ce que je peux me fonder aussi sur des rumeurs, des ragots qui nous racontent que Rouvani est mort Pour me partir, moi je suis en Amérique, j'entends que Rouvani est mort, je ne l'ai pas vu, Est-ce que je reviens ensuite en Israël pour raconter que Rouvani est mort. Et bien là maintenant on a encore une autre situation. D'abord, on, on va parler de deux sujets en fait. Première phrase, d'abord, c'est. Mais il dit les il hors à nerf, ou les hors à la On peut témoigner à partir de même d'une flamme, d'une bougie, ou même la lumière de la lune. Si elle était suffisamment claire pour pouvoir distinguer les, les visages, tant bien que mal. Alors dans ce cas-là, imaginez c'était ça c'est eu des cas fréquents pendant les guerres et tout ça. Et deux, deux, deux qui étaient au combat. Euh, un qui est tombé par exemple, l'autre, il ne pouvait pas tellement le voir, il n'y avait, avait pas de lumière lui. Mais ce qu'il a pu voir quand même, c'est que par la la lumière de, de la lune, il a pu voir que son copain il était réellement décédé, et le reconnaître que c'était lui. Alors la michelle me dit, ça suffit, dès que tu es certain, tu peux certifier que tu avais assez de lumière pour voir, tu as vu son visage, tu as vu sa morphologie du visage, tu peux témoigner, d'accord Que ce soit avec la lueur d'une bougie, ou la lueur de la, de la lune. Aussi, alors là, ça y est, ça va devenir un petit peu original, là. Omasin Alpi col. On peut marier aussi avec le bad call, alors bad call, là, ça va un petit peu dans tous les sens. Un petit peu rationnel, un peu irrationnel. Irrationnel bad call, c'est la voix, une voix qu'on entend. Littéralement, une bad call, c'est une voix qu'on entend. Ça s'appelle bad call en réalité, comme ça, c'est rapporté dans le d'Israël, dans parce que c'est pas réellement, c'est un écho. Alors, ça, on n'entend pas quelqu'un qui va parler. On entend comme si il y a une voix qui s'émane d'une voix, d'accord, c'est original. Ça prend un côté un peu plus mystique que Batkol, c'est plus le, le côté Roi collège, que depuis la destruction de la Batamidash, il n'y a plus de prophétie en Israël. Mais il y a quand même une Batkol, il y a comme ça des Azim qui peuvent entendre de, de temps en temps une voix. C'est quelque chose qu'on considère. C'est ce que la Michel vient m'apprendre justement. Et si tu entends une voix qui te dit que Rouven il est mort, et ben on peut sonder dessus et partir. Non, il y a la femme. La Michel vient nous rapporter deux histoires. Maasé, et une histoire avec Bechad Shahamad al-Roshahar. Un homme qui était en haut de la montagne, Vehamar, et il a dit, il a déclaré, il a crié fort Ish ploni ben ploni, telle personne fils de un tel, mimakom ploni, qui vient de la ville de tel. Sachez qu'il est mort, Met. Quand les gens ont entendu ça, quoi Il y a quelqu'un qui raconte qu'Eroven ben Yaakov, il est mort. al ils sont partis, ils ont cherché, ils n'ont rien trouvé. Velomatsu Shamanam ils sont partis, ils ont cherché la personne qui a parlé, ils n'ont rien trouvé. Personne qui a parlé. Donc allez vous demander c'est quel petit c'est euh, -ce que qui qui a parlé c'est une voix qui est sortie du ciel une voix qui est sortie de la terre c'était les genouns, c'était les, les démons les, on n'en sait rien et bien la Michel me dit on se fonde sur cette voix mais si ils ont permis sa femme et encore une autre histoire beshuve maaseh betzalmon une autre histoire qui s'est produite c'est aussi à Tzalmon un autre endroit qui a eu quoi là bas b'erach shaamar, là bas il y avait un qui a crié Ani Ishploni moi-même je suis telle personne, fils d'un tel, Neshachani un serpent m'a mordu. animet et je suis mort. Là c'est vraiment du. C'est quoi C'est son.. sa réincarnation qui est venue parler Apparemment oui, je sais pas, c'est ce que ça veut dire, quoi. Eh bien, et Velo et ils sont partis, ils ont ils l'ont pas reconnu, ils n'ont pas, pas trouvé. Qui était la personne qui a parlé, ils ont cherché Malgré tout, on peut se fonder sur le fait qu'il y a cette voix qui est sortie qui nous a déclaré que Rouven Ben Yaakov est décédé. Et dans ce cas-là, ensuite, on repart à la ville de madame, je lui dis que sache que son mari est mort parce que j'ai rendu une et qui m'a dit qu'il était mort. D'accord Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une vous